Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci Seigneur. Bonsoir bien-aimés du Seigneur, bienvenue à vous encore à notre euh, soirée de prière, nous sommes dans notre mois de prière d'hiver, nous avons commencé le 15 novembre et nous poursuivons par la grâce du Seigneur jusqu'au 15 décembre. Sans plus tarder, vous êtes à la Nouvelle Jérusalem à London, Église de Dieu en Belgique, et je suis le pasteur Patrick Alors, librement, coupons nos têtes et entrons déjà dans la présence de notre Seigneur, dans la prière. Oh, merci Jésus, merci Seigneur. Merci le lion de la tribu de Judas. Tu es le lion de la tribu de Judas, tu es le lion de la tribu de Judas, tu es le lion de la tribu de Judas, tu es le, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu majestueux, tu es le Dieu qui a toute autorité. Tu es le Dieu qui rend toutes choses faisables et possibles, Père. Ce soir, nous te bénissons encore. Ce soir, nous t'élevons. Ce soir, nous t'exaltons. Ce soir, nous proclamons ton Seigneur. Nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ton autorité. Nous proclamons ta divinité. Nous proclamons ta puissance. Nous proclamons ta victoire, la victoire de la croix. La victoire de la croix, la victoire de la croix. La Sois béni, Seigneur Jésus. Sois exalté, Seigneur. Sois célébré. Sois adoré, toi, le Dieu puissant et glorieux. Sois adoré, toi, le Dieu de prodiges, le Dieu de signes, le Dieu de miracles, le Dieu des choses étranges. Le Dieu des choses étranges. Seigneur Jésus, c'est toi que nous élevons encore ce soir. C'est toi que nous magnifions, c'est toi que nous célébrons. Araba Santa Keria Bien aimés invoquons le sang précieux de Jésus Mais avant d'aller plus loin que ça Si nous pouvons confesser nos torts, nos péchés, nos manquements La Bible nous dit si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste pour nous les pardonner Et nous purifier de toute iniquité Confessons nos torts, nos manquements Oh Father God Seigneur je viens devant toi Pour confesser tout tort, tout manquement, tout péché commis de façon consciente ou inconsciente, oh Dieu, toute chose, toute parole dite au fait qu'il qu ne t'a pas du tout honoré, Seigneur de gloire, ce soir, avant d'aller plus loin dans ta présence, nous voulons nous répentir. Te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur. Te demander pardon, Seigneur. Pardonne nos offenses. Pardonne nos iniquités. Pardonne nos manquements, pardonne nos torts, ô oh Dieu. Pardonne nos insuffisances, nos négligences, ô oh Dieu, nos distractions. Pardonne, Seigneur de gloire. Pardonne, Seigneur de gloire. Pardonne notre légèreté. Pardonne, Seigneur de gloire. Pardonne, ô oh Dieu Tout-Puissant. Pardonne, ô oh Dieu Tout-Puissant. Pardonne, ô oh Dieu Tout-Puissant. Pardonne, ô oh Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, Dieu Tout-Puissant, et lave-nous, purifie-nous dans ton sang précieux. Lave-nous, purifie-nous par ton sang précieux. La Bible nous dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Seigneur, pardonne-nous de tout péché, pardonne-nous de tout péché. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, ô oh Dieu. Pardonne-nous et lave-nous par le sang précieux de Jésus. Lave nos cœurs, lave nos âmes, lave nos esprits, lave nos sentiments, nos pensées, nos émotions dans le sang précieux de Jésus, dans le sang de l'agneau de Dieu, dans le sang précieux de Jésus. Purifie nos âmes dans le sang de l'agneau de Dieu. Purifie notre corps, nos yeux, nos langues, nos bouches, nos oreilles, nos mains, nos pieds, nos rangs, ô oh Dieu, dans le sang précieux de Jésus. Que le sang nous purifie, que le sang nous lave, que le sang nous purifie, que le sang nous lave, que le sang nous purifie, que le sang nous lave, le sang nous purifie, le sang nous lave purifie le cœur, l'homme intérieur, purifie l'âme, le conscient, le subconscient, l'inconscient profond, Sois purifié et lavé dans le sang de l'agneau de Dieu. Sois purifié et lavé dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans le sang de l'agneau de Dieu. Dans le sang précieux de Jésus. Oh Seigneur, merci pour le sang. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang de l'agneau. Merci pour le sang précieux de Jésus. Le sang parle à notre faveur ce soir. Le sang qui crie mieux que celui d'Abel. Le sang de l'agneau immolé. Le sang parle à notre faveur. Le sang parle à la faveur de nos maisons, de nos familles, ô oh Dieu. Le sang parle à la faveur de ton peuple, en faveur de ton Église. Le sang parle, ô oh Dieu. Le sang parle, ô oh Père. Le sang parle à notre faveur. Nous invoquons le sang précieux de Jésus dans nos maisons, dans nos familles. Nous libérons le sang de l'agneau de Dieu contre les œuvres des ténèbres, contre les puissants de l'occultisme, de la magie de la sorcellerie et de la franc-maçonnerie. Nous invoquons le sang de l'agneau de Dieu, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus, le sang précieux de Jésus. La Bible a nous dit Il en vaincu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 Sur ton peuple, ô oh Dieu, j'invoque le sang de l'agneau de Dieu. La victoire qu'il y a dans le sang de Jésus. La victoire qu'il y a dans le sang de l'agneau de Dieu. La victoire qu'il y a dans le sang de l'agneau de Dieu. J'invoque le sang de Jésus. Je libère le sang de l'agneau de Dieu. Dans les maisons, dans les familles. Je libère le sang précieux de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus pour couvrir nos parents, les grands-parents, qui soient couverts et protégés dans le sang de l'agneau de Dieu. Que les époux et épouses soient couverts et protégés par le sang de l'agneau de Dieu. Par le sang de l'agneau de Dieu. Par le sang de l'agneau de Dieu. Par le sang de l'agneau de, de, de Dieu. Que nos enfants soient protégés et couverts par le sang de l'agneau de Dieu. Par le sang de l'agneau de Dieu. Nous couvrons les études, la scolarité de nos enfants par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang précieux de Jésus. Toute activité professionnelle soit couverte et protégée par le sang de l'agneau de Dieu, par le sang de l'agneau de namana par le sang de l'agneau de Dieu, raba Santa Keria, Iranositana le sang de l'agneau de Dieu, Reboseté Keria, Iraboseté Nemaïka, Iramanaseté Nemaïka, le sang de l'agneau de Dieu, Irodosi Tanamanaceté, Maredosi Tanamaïka, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Rebosi Tanamaïka, Maredosi Tanamanaceté, Oramanase tenemaikeria, contre la sorcellerie, j'invoque le sang de Jésus. Rebassita koria, maredosita namaika, maredosita namaika, le sang de Jésus. Irabassanta keria, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. La Bible nous dit, il en vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Que le sang parle en notre faveur ce soir. Le sang de Jésus. Rabba Santa keria le sang de l'agneau de Dieu. Face à toute condamnation, devant toute condamnation, nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Nous plaidons les mérites du sang de Jésus. Le sang de l'agneau de Dieu. Satan, le sang de Jésus, agit contre toi. Le sang de Jésus agit contre toi.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 Marodositana maika le sang de Jésus agit contre toi Satan et tes œuvres le sang de Jésus agit contre toi le sang de Jésus agit contre toi ikarabasi tenemaika bredosetekeria marodositana manasete mikorodositana maika le sang de Jésus rebo santakeria Bien-aimés, invoquons également le précieux Saint-Esprit. La Bible nous dit nous ne savons que demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède en notre faveur par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui connaît les intentions du Saint-Esprit. Il intercède selon les saints. Le Saint-Esprit intercède auprès du Père en notre faveur, par des soupirs, et des soupirs inexprimables, qui n'ont pas de mots intelligibles, mais qui arrivent à toucher le trône de gloire. Et le Père connaît les intentions de l'Esprit. Nous allons invoquer la conduite du Saint-Esprit. Comme nous l'avons encore vu hier, la prière efficace, elle est celle qui est conduite par le Saint-Esprit dans la parole de Dieu dans la parole de Dieu en la parole de Dieu par la parole de Dieu et avec la parole de Dieu invoquant le précieux Saint-Esprit encore ce soir qu'il puisse nous rendre d'une huile fraîche d'une action spéciale invoquant le précieux Saint-Esprit Wano Koraba Santa Koya Flow, Spirit, Flow flow spirit flow flow spirit flow flow spirit flow flow Amen. Oh. blossom spirit flow Sainte et glorieuse présence. Bien-aimés, ensemble, comme dans nos habitudes, nous allons prendre quelques minutes, 10, maximum 15 minutes, dans la méditation de la parole de Dieu, afin de continuer dans la prière de façon ininterrompue. Si nous prenons nos Bibles, si nous prenons nos Bibles, comme vous l'avez. Déjà bien noté, remarqué, nous sommes dans notre mois de prière d'hiver, MDP, à la Nouvelle-Jérusalem, à l'Andène Église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur patriarcat, sous le thème majeur, une église d'influence. Une église d'influence. Nous avons commencé le 15 novembre et nous poursuivons jusqu'au 15 décembre. Nous avons divisé ce mois de prière en quatre semaines. La première semaine, c'était la semaine du 15 novembre au 21 novembre, nous avons parlé de la présence de Jésus dans le Temple. La deuxième semaine, la semaine passée du 22 novembre au 28 novembre, nous avons parlé de la présence de Jésus en dehors du Temple dans la ville. Et cette semaine-ci qui commence aujourd'hui le 29 novembre jusqu'au 5 décembre, nous parlerons de la présence de l'Église dans le Temple la présence de l'église dans le temple. Ça peut paraître drôle, la présence de l'église dans le temple, parce que l'église est le corps mystique de Christ, qui s'est réuni en un lieu, en un lieu géographiquement identifiable. Mais en même temps, aussi, l'église est le corps spirituel de Christ, qui est formé de différents croyants qui ont remis leur cœur en Christ, qui sont éparpillés partout dans le monde, qui vivent présentement, et ceux qui nous sont déjà précédés au ciel. Nous faisons tous partie de l'Église, corps de Christ. Donc pour aujourd'hui, nous sommes dans la semaine où nous parlons de la présence de l'Église dans le Temple. Pour ce lundi, nous allons prendre nos Bibles dans les actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, où nous allons petit à petit fixer un certain nombre d'éléments. Par exemple, pour commencer, si nous prenons le livre des Actes des Apôtres, Actes des Apôtres, chapitre 1er, Actes des Apôtres, chapitre 1er, la Bible nous dit, dans les Actes des Apôtres, au premier chapitre, et jusqu'au quatrième pour commencer, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès de le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eût souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves se montra à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Et si nous allons dans le verset 9 à 11, on est toujours dans Actes des Apôtres chapitre 1er, nous allons du verset 9 jusqu'au 11e. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes oh, galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Voyez-vous, la Bible nous montre ici que Jésus, le Seigneur Jésus, après avoir vécu 33 ans sur cette terre, accomplit 3 ans et demi de ministère, il retournait au ciel et la Bible dit par les écrits de l'apôtre Paul et des apôtres Pierre et Jean et même dans l'Apocalypse de Jean que Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Le Seigneur Jésus est au ciel et au ciel nous savons qu'il nous prépare une place. Au ciel il est en train d'apprêter tout ce qui est nécessaire afin de venir chercher son épouse, son église dont nous faisons partie. Et aussi au ciel... Il intercède pour son Église, il intercède pour nous. Donc au ciel, le Seigneur Jésus n'est pas en vacances. Il est en train de travailler intensement pour son Église, pour son peuple, et demander au Père le salut du monde pour lequel il a payé un prix fort. Mais sur cette terre où nous sommes, Jésus continue à faire l'œuvre qu'il a commencée, de détruire les œuvres du diable, de réconcilier l'homme à Dieu, par l'œuvre du salut et de la rédemption, à travers de l'Église qui est son corps spirituel. Jésus est parti, mais il a laissé l'Église qui est constituée, dirigée, l'idée, remplie, encouragée, enseignée par le Saint-Esprit. Donc l'Église dont nous faisons partie, toi et moi, nous sommes le corps spirituel de Jésus. C'est l'extension de Jésus. Le travail que Jésus a fait, dans le temple, dans la ville, il a laissé mandat à cette église de continuer à opérer de la même façon et encore avec des œuvres plus grandes que ce que lui-même a fait. L'église est donc le corps spirituel de Jésus. Autrement dit, l'église est Jésus en esprit. Le Seigneur Jésus était physiquement présent au milieu de nous. Lorsqu'il est parti, il les revient en donnant le Saint-Esprit et le Saint-Esprit rend Jésus, qui était physique, il le rend spirituellement actif. Là où est l'Église, là est le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il pouvait dire, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et en outre aussi, la Bible nous dit, selon Paul, est-elle une réalité profonde et puissante que nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en nous. Le Père habite en nous, Jésus habite en nous, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple, mais le temple dont nous sommes est localisé par moments à un endroit bien défini, à un temple physique où en commun nous adorons, nous célébrons, nous louons notre Seigneur. Dès lors, cette église qui est le corps spirituel de Jésus, qui est le corps mystique de Jésus, cette église également a commencé à se réunir dans le temple, dans le temple de Salomon. Et lorsque l'église était dans le temple, l'église a apporté une certaine influence dans le temple. Une certaine, un, certain, un certain impact qui a duré dans le temps et qui continue encore à avoir ses conséquences positives de nos jours. C'est ce qu'on appelle l'influence. Jésus a donné à son Église, avant de partir dans acte 1, 8, il a dit à l'Église, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça veut dire que le Christ a donné à l'Église le mandat d'influencer, de fluencer Jérusalem, de fluencer la Judée, la Samarie, Jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que partout où l'Église se réunit comme un temple, comme un corps, dans ce temple-là, l'influence de l'Église commence déjà. Et dans le temple de Jérusalem, si nous prenons les actes des apôtres toujours, l'influence de l'Église à Jérusalem, dans les actes des apôtres, nous voyons cela du chapitre 1 jusqu'au 7e chapitre avec les ministères des hommes comme l'apôtre Pierre, Jean et autres. Et l'influence de l'Église dans toute la Judée, dans la Samarie, ça commence dans les actes des apôtres chapitre 8 jusqu'au 12e chapitre. Et quand il s'agit maintenant jusqu'aux extrémités de la terre, ça commence des actes des apôtres 13 jusqu'au 28e chapitre, spécialement avec le ministère de l'apôtre Paul. Comment l'Église a commencé à influencer dans le temple Nous prenons Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 47. Acte 2, 47. Acte 2, 47. La Bible dit Chaque jour, dans Acte 2, 47, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour, on peut commencer au verset 46.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 ah, le temple Et avoir un impact dans le temple Parce que l'église Était assidue dans le temple Il y avait la de l'église Quand je parle de l'église ici Ce sont les apôtres Et les premiers disciples Les apôtres et les premiers disciples de la première heure Chaque jour la Bible nous dit Qu'ils étaient assidus au temple Assidus au temple Puisqu'ils étaient Sauvés Bien qu'étant en Christ, ils allaient dans le temple de Salomon régulièrement avec persévérance et fidélité. Et dans le temple, qu'est-ce qu'ils faisaient La Bible nous dit dans le temple qu'ils louaient, ils louaient, ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Ils célébraient le Seigneur. Et au-delà de louer Dieu, l'Église dans le temple aussi priait. Acte chapitre 3, verset 1er, « Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure. L'église dans le temple priait et observait les heures de prière comme les autres croyants juifs. Et l'église dans le temple également, dans acte 4, verset 1 à 2, « Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection de mort. Non seulement l'église dans le temple priait, louait Dieu, observait les heures de prière, mais dans le temple également, l'église enseignait le peuple. Et qu'est-ce qu'ils enseignaient le peuple Ils enseignaient le peuple la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ L'Église présentait Jésus dans le temple comme étant la seule source de salut pour tous les hommes. Et dans le temple également, l'Église mettait l'accent, au verset 13, lorsqu'il mûre, mettait l'accent sur la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus. Et ce qui était le point de discorde principal, avec les responsables religieux de l'époque. Parce que dans le temple, l'église, lorsqu'elle se réunissait, lorsqu'elle louait, lorsqu'elle enseignait, elle n'enseignait pas comme les enseignants de Moïse. L'église parlait de Jésus. L'église centrait son message sur la personne de Jésus pour montrer au monde juif, sacrificateur et autre, que le salut étant, est en ce Jésus que vous avez rejeté. « Dès lors, l'influence dans l'Église, dans le Temple, non seulement c'est dans la prière, non seulement c'est dans la louange, mais l'Église dans le Temple glorifie le Seigneur Jésus. L'Église dans le Temple ne glorifie rien d'autre que le Seigneur Jésus. L'Église dans le Temple ne glorifie pas l'homme. » Il ne glorifie pas le pasteur, il ne glorifie pas le docteur, il ne glorifie pas l'évangéliste, il ne glorifie pas le prophète. Il glorifie le Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus. Ça veut dire que dans le temple, Jésus doit être célébré, Jésus doit être enseigné, Jésus doit être touché, Jésus doit être vu, Jésus doit être doit révélé être au peuple. Il annonçait Jésus, La bonne nouvelle qui est en Jésus-Christ. Acte 5, 42 par exemple. Acte 5, 42. La Bible dit, dans acte 5, 42. Et chaque jour dans le temple, dans les maisons, il est cessé d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tout doit être centré sur la personne de Jésus. Dans le temple, l'Église doit glorifier Jésus l'évangile et paul a dit que l'évangile c'est la puissance de dieu pour le salut de quiconque croit quatrièmement aussi dans le temple puisque l'église glorifiait le seigneur jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume de, de christ et mettait l'accent exclusivement sur le salut en christ qu'est ce qui s'est passé acte 4 verset 30 acte 4 verset 30 la Bible dit, acte 4, verset 30, en étendant ta main pour qu'il s'efface de guérison, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Puisque l'Église glorifiait Jésus, mettait l'accent sur Jésus, les miracles que Jésus a commencé de faire lorsqu'il était physiquement présent parmi les hommes, il a transféré ce pouvoir et ses tensions à son Église pour que elle aussi dans le temple puisse apporter des guérisons, apporter des miracles, manifester des prodiges. Ça veut dire que dans le temple, lorsque l'Église glorifie Jésus, Jésus prouve à l'Église et au monde que réellement celui qui est le Messie c'est Lui qui est la source de salut, le redempteur, le réconciliateur de l'homme avec Dieu. Il prouve cela par des signes, des guérisons et des miracles. Ça veut dire que dans l'Église, les miracles sont là pour que quand quelqu'un vient à l'Église, quelle que soit sa situation, son problème, Jésus résout sa situation, le guérit, le restaure, le délivre, et cet homme transformé retournera dans la ville pour annoncer à tous que Jésus m'a guéri, Jésus m'a libéré, Jésus m'a sauvé parce que je l'ai rencontré au temple. Le temple, c'est le lieu d'influence, mais l'influence du temple, l'église, c'est le lieu... Le temple, c'est le lieu de l'influence de l'église. Mais l'influence de l'église dans le temple ne reste pas cloîtrée dans les quatre murs. Elle commence dans les temples et elle se poursuit à l'extérieur. Alléluia. L'église, entre autres, c'est le lieu également de transformation. De transformation, de conversion massive. C'est le lieu où une personne qui était entrée maudite, lorsqu'elle vient, elle reçoit le Seigneur Jésus. Elle reçoit la puissance de Dieu, la personne est bénite, la personne est transformée. Jésus a influencé la vie de la personne. Alléluia, dans l'église Nous sommes là pour que Jésus puisse nous influencer Le Saint-Esprit puisse nous influencer Ça peut paraître une aberration Mais telle est la réalité Le corps de Christ, l'église dont nous faisons partie Vous et moi Lorsque nous sommes dans le temple Nous sommes là pour que le Seigneur Jésus nous influence Nous sommes là pour que le Saint-Esprit Nous influence C'est ce qu'on appelle la transformation Soyez renouvelés dans votre intelligence Soyez transformés dans votre intelligence Soyez transformés Dans vos vies, alléluia L'influence de l'église Dans le temple L'influence de l'église dans le temple Et l'église a montré au monde Que Jésus est réellement Le sauveur Dernière chose, l'église donc L'influence de l'église dans le temple C'est pour prouver des évidences Des évidences la bon ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'Église, dans le temple, manifeste des évidences. Manifeste des évidences il n'y a pas que les parler mais il y a aussi des signes nous n'assisterons jamais là dessus à suffisance Alléluia, voilà il est 19h36 on a eu environ 15 minutes 16 minutes plus exactement de la parole alors nous allons commencer un temps de prière un temps de prière libre avec quelques directives bien aimés, hier nous avons parlé du fait que la prière c'est un processus, la prière est un processus, qui dit processus ça veut dire que ça peut prendre le temps. Nous allons demander au Seigneur avant d'aller dans une autre dimension de prière, que le Seigneur nous donne la patience de demeurer dans la prière. Voyez-vous, la prière c'est comme une habitation, une habitation où on est, on est appelé à camper, à siéger. Tant que cela n'est pas encore réalisé, nous n'allons pas abandonner. C'est comme le peuple devant la muraille de Jéricho. Tant que la muraille n'était pas tombée, ils respectaient les ordres du Seigneur et ils tournaient, ils tournaient. Jusque quand le Seigneur a dit, maintenant criez, ils ont crié et le miracle s'est accompli. La prière est un état de campement, est un état de siège. Nous assiégeons le problème, nous assiégeons la difficulté. Et nous la bombardons avec la parole de Dieu prier et déclarée comme des prophètes jusqu'à ce que la situation va changer. Et ça peut demander de la patience, de la patience. Nous allons prier par rapport à ça. Seigneur, donne-moi la patience d'avoir un cœur patient et d'attendre jusqu'à tout l'exaucement de ma prière et de mes prières. Prions ensemble pour la patience. Père, merci de nous donner la patience oh Dieu. De nous donner la patience au oh Dieu, de nous donner la patience au oh Dieu, de ne pas être pressé de de s'en presser quelconque au oh Dieu, mais d'avoir un cœur patient, un cœur en paix, parce que le cœur en paix et patient, c'est un cœur qui a l'assurance que tôt ou tard la prière sera exaucée, que tôt ou tard ma prière sera exaucée, que tôt ou tard ma prière sera exaucée. Donne-nous ce cœur patient. Patient dans l'intercession, patient dans la prière, patient dans ta présence. Un cœur qui n'est pas pressé, un cœur qui ne se laisse, laisse pas troubler, ne se laisse pas au Dieu emporter, Dieu par les inquiétudes, par les soucis, oh Dieu prêt à abandonner au Dieu, mais un cœur patient, un cœur patient, un cœur patient malgré les situations qui peuvent s'empirer et se montrer contraire à ce que nous attendions au oh Dieu, mais avoir un cœur patient, un cœur patient au oh Dieu, un cœur qui n'abandonne pas au oh Dieu, qui n'abandonne pas tant que la situation n'est pas résolue, tant que la parole ne s'est pas faite chère, tant que la parole ne s'est pas manifestée. Seigneur de gloire, il a fallu plus de 400 ans au oh Dieu avant que la promesse de la libération de l'esclavage de ton peuple ne puisse se manifester. Mais le jour que tu avais prévu que cela se manifeste, cela se manifestait, ô oh Dieu. Tu es le Dieu de l'instant, tu es le Dieu aussi de la durée. Que le cœur reste patient. Que le cœur ne se trouble pas. Au nom puissant de Jésus. On rabassa ta curia. sente J'appelle la patience dans les cœurs. Les cœurs qui sont enflammés, qui sont pressés, oh Dieu, au point de se compromettre, au point de, au point de toucher à l'interdit, oh Dieu. Que ce cœur reçoive la patience, au oh, nom précieux de Jésus. reçoivent la patience, au oh, nom précieux de Jésus, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Saint Rabba Santa. Maintenant, bien aimé du Seigneur, pour que nous, puisque nos cœurs sont patients. Maintenant, mettons-nous à prier librement, selon les différents sujets dont nous avons, Avec les promesses contenues dans la parole de Dieu, déclarons ces promesses comme des prophètes de nos vies. Déclarons les promesses de la parole de Dieu. Parle aux situations de la vie. Parle à l'homme, parle aux situations. Prions ensemble, bien-aimés du Seigneur. Tanamaika. J'appelle des conversions massive. Au nom précieux de Jésus. J'appelle de conversion massive. Au nom précieux de Jésus. J'appelle de conversion massive à l'église. Au nom précieux de Jésus. J'appelle, j'appelle, j'appelle de milliers d'âmes, au nom précieux de Jésus. J'appelle dix mille âmes, au nom précieux de Jésus. J'appelle dix mille âmes, au nom précieux de Jésus. J'appelle de des baptêmes, des baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit. J'appelle cela dans ton Église, au nom précieux de Jésus. J'appelle cela dans ton Église, Rabba Santa et Cora do sinta naika mare do sinta na mana sete ikara do sinta naika sana j'appelle Dimilave, au nom précieux de Jésus, j'appelle Dimilave, au nom précieux de Jésus, j'appelle Dimilave, Rabba Santa Goria, j'appelle Dimilave, au nom précieux de Jésus, j'appelle Dimilave, Rabba Santa Goria, Mirodosita Anamaïca Rodocita, des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges, toutes les nations. De la terre, j'appelle 10 000 âmes, Rabba Santa Coria, Rebosita Namaïka, et Rabba Nase Telema Nasara, Mirodosita Nama Nakeria, Rabba Papaïka, Rebosita Namaïka Rodosita. J'appelle des conversions massives dans la ville, Rebo Santa Coria, à partir du temple, des conversions massives, Santa Keria. Mirodo Sintanamaika, de conversion massive au nom précieux de Jésus. Rebo Santa Keria, Iramana Irabana Iramana Sintanamaika, merci pour le fusion, la promesse de l'effusion fusion du Saint-Esprit et des baptêmes du Saint-Esprit dans le temple. Merci Seigneur de gloire, merci pour cette promesse. Rabba Santa Keria, Iramana nous croyons en cela, nous célébrons. La promesse, Robo Santa Keria, Iramana Sentenemaika, Mirodo Sitana Maikeria, Rababaika, Mereno Sitana Sana, Iremositana Maika, Mirodo Sitana Maikeria, Réba Santa Kerodosita. J'appelle de guérison, au nom précieux de Jésus. J'appelle de guérison, au nom précieux de Jésus. J'appelle de guérison, j'appelle Reba Santa Keria. Rebo Santa Namaika, Reba Papa, Rebo Santa Namaika, Rebo J'appelle de guérison dans le temple au nom précieux de Jésus. Rebo Santa Namaika et Rebo Santa Namaikaria, Reba Santa Gloria, Rebo Santa Namaika, Santa Namaikaria. J'appelle de guérison spectaculaire au nom puissant de Jésus. J'appelle des miracles, j'appelle des prodiges. J'appelle le signe, Rebo Santa Keria, Rabba Papaïka, Rebo Santa de Reba Papa, Rebo Santa Keria, Iramana Sente de Rebo Santa Korodosite, Iramana Sente de Maïkaria, j'appelle cela père, au nom puissant de Jésus, Reba Santa Keria, Iramana Sente de Maïka, et Rabba Santa Kero Maika, J'appelle l'amour dans l'Église, la cohésion dans l'Église, l'unité dans l'Église, la fraternité dans l'Église, l'amour dans l'Église, la bonté dans l'Église, J'appelle cela Père, au nom puissant de Jésus, J'appelle la miséricorde dans l'Église, la compassion dans l'Église, J'appelle cela Père, au nom puissant de Jésus, qu'aucun d'entre nous ne puisse se sentir exclu, ne puisse se sentir délaissé, aucun d'entre nous ne puisse se sentir abandonné, ni laissé pour compte au oh Dieu, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus, dans le nom précieux de Jésus. « Raba Santa Gloria, Revo Père, j'entre dans les défis de ton peuple J'entre dans les difficultés Les problèmes et les crises de ton peuple Afin de prier ensemble avec eux de prier ensemble avec eux Et de parler aux circonstances Qui doivent changer Au nom de Jésus Qui doivent changer Au nom de Jésus Qui doivent changer Rabba Santa Kenia Reba Sintana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 Parle à la vie, sois prophète de la vie parle aux circonstances, commande aux circonstances, commande cette situation, libérée au nom de Jésus, Réva santa kéria, Reba pa lâche prise au nom de Jésus, lâche prise démon au nom de Jésus, lâche prise esprit impur, lâche prise, au nom de Jésus, lâche prise, lâche prise, lâche prise, rap pa pa, repos c'est que c'est Mère il a pa papa lâche prise, lâche prise, Re bossita Namayka, il a mandé sainte les juges au nom de Jésus, je brise les juges, les recita Namayka, il a mandé sainte Namaykaria, pa papa papa, Re que les portes s'ouvrent au nom de Jésus que les portes s'ouvrent, « Iramanda, Sainte de Maïka » Reba papa. Que cette porte s'ouvre. Au nom puissant de Jésus. Que cette porte s'ouvre. Au nom puissant de Jésus. Reba Santa Verse les larmes. Pleure parce que les larmes coulent. Mais n'abandonne pas la prière. Prie, déclare. Même en pleurant, prie et déclare. Rebo Santa Gloria Iramana même si le cœur est en train de saigner n'hésite pas ne t'arrête pas de déclarer reva santa keria re pa pa pa reposita na baika iramana revo santa corona je prie pour la foi, la foi dans le cœur de ton peuple, l'espérance et la joie. Reba Santa Irabanda Santa Keria, Irabanda Santa qu'il y ait un mouvement, Reba Santa comme les ossements desséchés à la parole d'Ézéchiel, à la voix d'Ézéchiel, déclarant la parole de Dieu, ils se sont mis en mouvement, il y a eu un bruit. Oh Dieu. J'appelle le rassemblement de toutes les situations desséchées. Je les appelle à se rassembler. Je les appelle à reprendre vie au nom puissant de Jésus. Reba Santa Keria. Reba Sintana Reba Baba Baba. Reba Santa Keria. Oh, alléluia. Reba Santa. Iram Anacete. Icaraba Santa Keria. J'appelle cela, au nom puissant de Jésus, j'appelle cela. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur, je crois en ça. Au nom puissant de Jésus, Reba Santa, oh hallelujah, Rebo merci pour les réconciliations, merci pour les réconciliations, Reba Santa, Irmana Santa Nemaika, Irmana Santa Nemaika, merci pour les réconciliations, Reba ba ba ba. -ba. Merci pour les réconciliations, Rebo Santa Namayca. Merci pour les réconciliations, Rebo Santa Keriya. Iramana Santa Namayca, Reba ba ba ba, Rebo santé. Iramana Santa Namayca, Reba ba baika, Rebo Santa Merci pour les réconciliations, Rebo Santa Namayca, Rebo Santa, Ikeru Santa Namayca. Je me lève contre l'esprit de divorce et de séparation au nom de Jésus au nom de Jésus, Rebo Santa Keria, témoin de divorce, témoin de séparation, témoin de rupture, je vous brise et chasse dans le lieu saint. au nom de Jésus, je vous prise, Rebo Sintana Maika, Rebapa Papa, Rebo Santa Keria, Iramana Sinti libère cet enfant, au nom de Jésus, libère cet enfant, libère cet enfant, libère cet enfant. Libère cet enfant, lâche son cœur, lâche sa vie, qu'il accepte le Christ, lâche ses pensées, lâche son cœur, au nom précieux de Jésus, démon d'incrédulité et de doute, lâchez le cœur de cet enfant, lâchez l'âme de cet enfant, lâchez ses pensées, au nom de Jésus, qu'il voit la croix briller, qu'il voit le service de Jésus, qu'il voit le sacrifice de Christ, et que son cœur soit touché par le message salut qu'il confesse le Christ, qu'il accepte le Christ, qu'il soit sauvé. J'appelle sa conversion au nom puissant de Jésus. J'appelle sa conversion au nom puissant de Jésus. Lâche les enfants, lâche les enfants, lâche les enfants. Réba ta esprit de rébellion à l'autorité parentale. Lâche, lâche, lâche au nom puissant de Jésus. Lâche, lâche, lâche. Réba ta au nom Puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rabba Santa Kéria, Iramana Sainte de Maïka, Mare dosita na my cardia repa pa pa reposete cora do cita iramana na my cardia repa pa pa reposete iramana sente na my cardia iramana sente na sana repa pa pa reposete iramana sente na my cardia na my il y a un papa, sente de Merci à meredosita merdeux sita na maika, rababa baika dosita, merdeux sita na maika ya, et Rabanda Sete na J'appelle les guérisons dans les corps, irama oh, alleluia, merdeux sente ka dosita. J'appelle cela, Seigneur. -a des guérisons des parents malades. Rebo -santa des guérisons des parents malades. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Des guérisons des parents malades. Au nom puissant de Jésus. De Rebo que Que des cancers soient guéris. Au nom puissant de Jésus, démon de cancer, libère le corps. Au nom de Jésus, libère le corps, cancer de la gorge, libère ce corps, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Rebo Santa Maïka, l'hyper ce corps, Libère ce corps, au nom puissant de Jésus, Reba Santa Maria, Irmana Santa na Irmana Santa Maria, Papa Papa Papa, Revoici Tanamai Kalia, et Sete dans cetémaika, reva papa, revoici Tanamai Kalia, revoici Tanamai Kalia, reçois le Saint-Esprit là où tu es, reçois le feu du Saint-Esprit, reva cetémaika, reçois le feu du Saint-Esprit, revoici Tanamai Kalia, reçois le feu du Saint-Esprit, revoici Tanamai Kalia, reçois le feu du Saint-Esprit, reva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 par autorité, par autorité, par autorité, par autorité, par autorité, les par la parle à ta maison, parle à ta maison, les murs ont des oreilles, comme nous l'avons vu hier, les murs ont des oreilles, parle à ta maison, les choses ont des oreilles, les circonstances ont des oreilles, elles écoutent, elles obéissent, elles s'inclinent. ténèbres, le fils des arbres, les ténèbres, le fils de dans maison, le fils de dans ta famille, le fils de dans travail, le fils de dans tes affaires, le fils de la scolarité des enfants, le fils de dans projets, le fils refuse, refuse, le fils refuse, refuse, fils refuse, refuse, le fils refuse, refuse, fils refuse, refuse, le fils refuse, refuse, fils refuse, refuse, le fils refuse, refuse, refuse, le fils refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refuse, refusent, refusent, refusent, refusent, refusent refuse le Santa, sainte, il coro de sintana maïka, maré de sintana maïka, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, il coro de sintana maïka, maré de maïka. bien aimé, disons merci à notre Seigneur, pour les ossements de prière, le beau papa, papa, bien aimé, je te le dis, alors avant la fin de cette prière, tu vas voir des choses changer. Je te le dis avant la fin de la prière, tu vas voir des choses changer. Cette prière, c'est pour toi. Ce mois de prière, c'est pour ta maison. Ce mois de prière, c'est pour ta famille. Comme tu la prends au sérieux et tu pries comme cela, avant la fin de ce mois de prière, des choses vont changer dans ta maison. Des choses vont... par Santa Coria, je vois la lumière dans ta maison. Je vois la lumière briller dans ta maison, la lumière de Jésus briller dans ta maison, et chasser toute obscurité, et chasser les ténèbres. Je vois la lumière briller, la lumière briller, la lumière briller dans ta maison, la lumière briller dans ta situation, la lumière briller dans ta famille, la lumière briller dans ce problème. Je vois la lumière briller, je vois la lumière briller, je vois la lumière briller, je vois la lumière briller, qui chasse les ténèbres, qui chasse l'obscurité, qui chasse les angoisses. Qui chasse la confusion, qui chasse le désordre. Je vois l'ordre de l'éternel. L'éternel a donné l'ordre du haut des cieux. Je vois l'ordre de l'éternel. Je vois l'ordre de l'éternel. Je vois le secours de l'éternel. Soutien de Dieu, je vois la maintenue de Dieu, je vois la puissance de Dieu, je vois la gloire de Dieu, je vois la grandeur de Dieu, je vois la puissance de Dieu, je vois la puissance de Dieu, puissance de Dieu. qui dorme dans ta maison, qui dorme dans ton foyer, qui dorme dans ta famille. Je vois la puissance de la maison. Vous allez vivre la Pentecôte, la Pentecôte dans ta maison, la Pentecôte dans ta famille, la Pentecôte dans ta maison. Reba Santa Colia, révacita dans ta maison parmi tes enfants, Dieu élève des serviteurs, Dieu élève des serviteurs, dans ta maison, dans ta maison, là où il y avait le chaos, là où il y avait le chaos, Dieu élève des serviteurs, il a vu David, il a vu David, il a vu David, il a vu David, a vu David. alors qu'il était caché parmi les troupeaux, il a, David. Il a vu David, il a vu, il a vu, il a entendu, il a entendu, que cela soit libéré ce soir. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, Seigneur merci pour l'exaucement de nos prières, merci Papa pour l'exaucement de nos prières, tu es grand, tu es redoutable. oh je vois des David, oh bien aimé du Seigneur, je vois des David qui se lèvent dans les familles, oh je vois des David, un des vaillants héros qui se lèvent, oh Alléluia je vois le feu allumé parmi nos enfants. Je vois nos enfants qui entrent dans la prière. Je vois des enfants qui s'élèvent dans la prière avec le feu du Saint-Esprit, enflammés par le Saint-Esprit. Église, prépare-toi parce qu'il y a une nouvelle génération qui s'élève avec le feu du Saint-Esprit. Une nouvelle génération s'élève avec le feu du Saint-Esprit. Je vois des enfants qui prient, des enfants qui implorent Dieu avec un feu nouveau. et une soif intense du Saint-Esprit. Oh, merci, Père. Merci pour cela, oh Dieu. Merci pour cela, oh Dieu. Merci pour cela, oh Dieu. Moi et ma maison nous servirons l'éternel. Tu as dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles, oh, alléluia. Merci, Seigneur, pour nos enfants. Merci pour ce feu que tu envoies Merci pour ce feu, oh Dieu. Une jeunesse enflammée, une jeunesse sanctifiée, une jeunesse assoiffée de Jésus, une jeunesse qui craint Dieu, une jeunesse qui proclame son identité d'enfant de Dieu. Sans honte, sans honte, sans honte, sans honte. Au sa oh, nom puissant de Jésus Christ, oh de Nazareth, oh de Nazareth, oh et Tekeria. Maro dosita Ikaraba Santa Korodo Sita, Merci tu es l'ère de David, Ikaraba Santa corodosita. Sita, Maro si bien aimé, accordez-moi encore quelques minutes. Je dois libérer les paroles que le Saint-Esprit dépose dans mon cœur. Je vois nos jeunes qui sont prosternés devant le trône de grâce. Je vois nos jeunes criant à Jésus, prosternés devant le trône. Je vois un mouvement de l'esprit, un mouvement de l'esprit. Au milieu de nos jeunes, un mouvement de l'esprit dans la jeunesse, dès le passage très tôt, je vois ce mouvement. Raba Santa Coro un réveil, un réveil, un réveil. Raba Santa Coro dosita, il a dosita na na maikaria, il a. Oh, Hallelujah, madre dosita na maikaria, il a mana santa na maika, madre dosita na maikaria, il y a mana Mira la la Bien aimé dans la chambre haute, parmi les 120, il y avait des disciples de tous les âges. Parmi les 120, il y avait des disciples de tous les âges. La Bible n'a pas pris la peine de donner les âges pour nous dire qu'il y avait tous les âges, du plus vieux au plus petit. Tous étaient là, les 120, et tous furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. C'est que le Saint-Esprit le poussait à parler. Il en est ainsi dans l'église. Je n'y perds les fusion du Saint-Esprit je libère les paternes du Saint-Esprit comme tu me l'as promis comme tu me l'as promis comme tu me l'as promis, promis au nom précieux de Jésus-Christ oh merci Seigneur oh merci Seigneur merci pour l'exhaustion de nos prières nous avons ainsi prié merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur merci Seigneur notre Père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 Voilà, si le Seigneur vous met à cœur de vous bénir vous-même par un don dit mais autre. le numéro de compte des coordonnées de l'Église, vous ne les avez pas du tout hésité. Que le Seigneur te bénisse et qui te garde. Que le Seigneur fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Demeurons bénis et on se retrouve demain soir pour continuer la prière. Amen. Amen. La prière, ça marche. Et l'onction agit. Bonne nuit à tout le monde. Dagalemal. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ses pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé.